Salut l'internaute, nous sommes le 25 août 2019 et les vacances sont terminées, pour beaucoup, si jamais elles avaient commencé pour certains. Mais justement, nous sommes aujourd'hui devant l'ONU à Genève, souviens-toi, on était déjà présents ici, le, le, je ne sais plus quel jour, mais en février dernier, lors d'une manifestation gilet jaune français, mais aussi suisse pour euh, dénoncer les violences policières en France. Et aujourd'hui, si je suis de nouveau là, c'est parce qu'un certain petit Jean est ici, lui, depuis plus de 10 jours, où il fait une grève de la faim. Alors on va le rencontrer et on va voir savoir pourquoi, qui il est et pourquoi il est là. Suis-moi Eh bien, bonjour. Bonjour. On va commencer par une question très très simple, comme euh, on se connaît pas. On s'est rencontré hier soir euh, lors d'une petite réunion qui est organisée par les Gilets Jaunes locaux, euh, qui sont venus vous voir. Je suis arrivé un peu sur la fin et on s'est parlé un petit peu, mais du coup je ne sais pas qui vous êtes et encore moins les, les spectateurs. Qui vous êtes Je m'appelle Petit Jean. Je suis le fils d'un docteur qui m'a adopté et euh, qui m'a transmis son son savoir et son envie de sauver les gens. J'ai commencé à être sapeur-pompier à l'âge de 16 ans. Et puis après, je suis parti dans l'armée euh, quand j'ai eu l'âge, en tant qu'engagé. Et, euh, et après, je, quand j'ai commencé à, les manifestations, le 17 novembre, j'ai été euh, gilet jaune. Et puis, on nous a repris notre péage et euh, on a construit une cabane à côté, dans le rond-point, et je m'embêtais là-bas, il y a des copains qui sont venus me chercher me dire ⁇ S'il te plaît, petit Jean, viens avec nous, viens nous aider à faire secouriste ⁇ Donc il m'a acheté un t-shirt qu'il avait fait floquer secouriste et il m'a emmené en manifestation. J'aimerais bien revenir sur le, le côté armée et, et pompiers. Est-ce que vous avez fait carrière dans, euh, dans l'armée de terre, l'armée de l'air Enfin, quelques mots là-dessus. J'ai fait euh, deux ans dans les sapeurs-pompiers. Je suis parti 4 euh, ans à l'armée j'en ai fait que trois et demi parce que j'ai résilié le contrat pour non, pour non prononciation au grade supérieur. Et je suis retourné au pompiers où j'ai fait encore euh, presque 6 mois, 1 an. Et euh, au delà de ça, du coup, euh, quel était votre métier à côté de ça? Oh, j'ai fait plein de boulot. J'ai commencé comme agent de sécurité. J'ai fini des RH dans la boîte de sécu. J'ai fait du transport poids lourd. J'ai fait euh, plein de boulot. Euh, vous vous considérez comme quelqu'un de privilégié ou de précaire enfin, Quelle est votre situation pour vous en fait Comment vous vous considérez en tant qu'humain, en, qu en tant que personne Actuellement, je suis plus que précaire. Je survis avec euh, moins de 700 euros par mois sur une pension de la validité. Et euh, oui, je suis dans un cas de précarité quand même assez difficile. Vous avez de la famille, il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui sont autour de vous, ou alors là vraiment, c'est vraiment personnel, encore une fois, cette question-là, avant qu'on arrive sur pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes seul, vous, vous considérez comme seul, ou alors vous avez quand même une femme, je ne sais pas, un ami, une famille autour de vous Je suis célibataire sans enfant, avec une famille un peu éloignée, enfin, beaucoup éloignée. Je suis parti de Marseille à pied, je suis monté jusqu'à Genève, et je suis resté deux jours pour ouvrir des portes, pour crier au secours. Après, j'ai continué ma route, je suis arrivé jusqu'à Chalon-sur-Saône. À Chalon-sur-Saône, les, les gens m'ont dit il y a une LADA, c'est l'Assemblée la, la, des Assemblées, chez les Gilets jaunes. Et, et tu pourrais aller là-bas pour parler de, ton, de ta marche, parce que je voyais que ça prenait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde qui me suivait, il n'y avait pas de médias qui osaient parler de moi. Et donc, je suis allé à LADA, où j'ai rencontré beaucoup de monde. C'était à Monceau-les-Mines. Il y avait des, des, des journalistes indépendants comme vous, il y avait euh, un peu de eu un peu droit à la presse locale aussi, mais en local. Et puis après, je suis parti de là et je suis monté jusqu'à Paris pour aller rencontrer le président de la République le 12 juillet, auquel j'ai été refusé, bien sûr. On m'a demandé de faire une lettre, donc j'ai écrit cette lettre euh, avec pas mal de misère. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur un policier sympathique et compétent. Ils ne sont pas tous des, des gens monstrueux. Et puis, euh, de, voyant que ça vous ne me contactez pas, le 21, je suis parti de Paris, quand l'ultimatum était tombé, et je suis parti de Paris et j'ai pris la route pour aller vers Troyes, avant de descendre sur Genève pour rendre honneur à un, un ami qui s'appelle David, qui a eu. En fait, c'est un copain qui, qui a une femme merveilleuse. Il a, il a deux, deux jolies petites filles. Et un œil bleu crevé, grâce à un LBD, c'est le genre de cartouche qu'on tire. Ça, c'est la cartouche française qui arrache les yeux, qui enlève les, les testicules. C'est euh, une, une arme euh, avec cette cartouche qui, qui est faite pour, euh, pour blesser gravement les gens. Et après, donc de trois, je suis descendu jusqu'à Genève, où, où j'ai commencé une grève de la faim le 15 de, de ce mois-ci. Eh bien, on y vient donc merci pour le résumé de tout ce parcours que vous avez fait du coup à pied, c'est bien ça, voilà. Nous aimerions tous euh, savoir pourquoi, quel est, qu'est-ce qu qui vous a déjà fait partir de chez vous à pied, premièrement, et qu'est-ce qui aujourd'hui vous a fait décider d'entreprendre, ce qui était très dangereux finalement de faire une grève de la faim. Mais avant ça, je quand même me poser une question, j'y pense là, la, la, la rencontre qui n'a pas eu lieu avec le président Macron. Cette rencontre là, elle a été formulée à la, à la fois par votre présence et à la fois avec une lettre écrite que vous avez euh, dit avoir envoyée. Euh, donc, le président français a répondu par la négative. C'est bien ça En fait, il m'a fait répondre par un de ses employés. Et euh, l'employé m'a envoyé voir euh, le ministre de l'Intérieur, de celui qui commande la police. Euh, on sait ce que ça vaut. Ils sont prêts à tuer des gens. Soit le ministre de la Santé, euh, on sait ce que ça vaut. Euh, ils envoient les dissidents en hôpital psychiatrique très souvent, très facilement. Et je, donc j'ai pris ça plutôt comme une menace, mais il ne m'a pas répondu directement. D'ailleurs, on lui a envoyé une deuxième lettre où on attend toujours la réponse. Pour euh, ce qui concerne mon départ, je suis parti sur un gros coup de colère et euh, avec le, en ayant marre de voir ce, qui, ce que le, certains policiers, pas tous, ce que certains policiers faisaient aux secouristes. Donc euh, je suis parti, la colère au ventre et on n'avait rien préparé, je ne m'étais même pas préparé physiquement. Avant de faire tout ça, avant, avant le gilet jaune, j'étais un geek collé sur mon ordinateur. J'ai pas fait de sport depuis des années et des années. Donc, euh, voilà, c'est euh, c'est une histoire de fou. Et pourtant, ça va pas terminé. Donc là, on vous avait pas eu la réponse escomptée du, euh, du président français. Vous êtes redescendu sur Genève. Là, la, la, la prochaine question, ça sera pourquoi Pourquoi devant l'ONU, de 1 et de 2, pourquoi une grève de la faim Pourquoi vous mettre en danger pourquoi devant l'ONU Parce que c'est un lieu quand même assez symbolique. Il y a la chaise qui est à côté, donc qui représente les mutilés. Et euh, les mutilés par les mines. Après, ça s'est élargi. Le, le, vu que les mines, maintenant les mines antipersonnelles sont interdites, euh, le, le symbolisme qui continue à rester sur ce lieu, et ça représente les mutilés, les, les mutilés français qui, qui, ont été, euh, qui ont été éborgnés ou, euh, ou castrés par des lance-grenades LDB de 40 mm. Pourquoi la grève de la faim Parce que le président de la République a refusé de m'entendre, que moi, je tiens à tout prix à le rencontrer. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Et que si jamais il n'accède pas à ce que je demande, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il on a, on a, y a très peu de place à l'imaginaire parce qu'au bout d'une grève de la faim, c'est quand même la mort. Il faut quand même savoir. Vous l'avez intégré, vous, avez, vous êtes préparé à ça. Et, et euh, donc là, vous me répondez par, la, par oui, mais... Pourquoi, pourquoi vouloir rencontrer le président Est-ce que vous pensez vraiment que la rencontre avec cet homme pourrait changer quelque chose Tout à fait. Je tiens à ce qu'il prenne euh, ses responsabilités en main. C'est un homme qui n'a pas l'habitude de le faire. Et c'est pourquoi je veux le voir, parce que je veux lui expliquer que si ça ne va pas comme il faut, euh, je recontinuerai à m'uniter de plus en plus fort et de plus en plus spectaculairement, j'ai d'autres armes dans mon, dans mon tiroir. Personnellement, moi aussi, j'ai fait l'expérience sur les manifestations d'injustice physique, c'est-à-dire que euh, l'intégrité des personnes sont, est atteinte, que l'on qu soit, qu qu soit euh, gilet jaune ou pas, des gens ont perdu des yeux en, étant, en buvant un, un, un café en terrasse, euh, C'est une histoire qu'on m'a racontée à, à Montpellier, euh, des street médics euh, ont été empêchés euh, euh, de se porter secours à geneviève leguet il enfin, y a eu beaucoup de choses comme ça, et là c'est que deux exemples parmi des, des dizaines, peut-être même des centaines. C'est ça qui vous fait réagir, vous, apparemment, aujourd'hui, qui fait que vous faites une grève de la faim Pour, pour essayer de quoi, de, de, de, de, qu'on s'en rende compte, que ça change. Enfin, c'est un peu ce que vous me dites depuis tout à l'heure, finalement, que le président prenne ses responsabilités et, et, et tout ça. Ici, euh, est-ce que les personnes de l'ONU ou euh, les médias importants, on va dire ça comme ça, sont venus à votre rencontre Non, pour l'instant, j'ai personne qui est venu à ma rencontre. Euh, en ce qui concerne donc le, le, les, les violences, euh, elles sont monstrueuses. Nous, on ne peut plus supporter ça. Moi, ce que je veux surtout, c'est que... On, on nous laisse, nous, secouristes, travailler et porter des soins aux gens sans avoir à être inquiété d'être matraqué ou de se faire tirer dessus ou de recevoir des grenades ou des encerclements, sans se faire gazer pendant qu'on est en train de porter des secours aux gens, parce que c'est ce qui nous arrive. Je veux qu'on nous respecte, je veux qu'on nous laisse tranquille, je veux que quand on passe à une fouille, ils fassent une fouille respectable, du style ils ouvrent le sac, ils palpent un peu voir ce qu'il y a à l'extérieur, mais qu'ils ne nous fassent pas vider... Du matériel stérile sur un trottoir où il y a plein d'excréments de, et de, de, de pollution. Euh, moi, vous avez vécu ça Oui, bien sûr. J'ai dit, tiens, si vous voulez que je pose le matériel par terre, je vais marquer spécial police dessus. Comme ça, quand je porterai secours à un de vos collègues, eh ben, je l'utiliserai, le spécial police. Et là, ça les fait un peu réfléchir. Ça fait 11 jours que vous êtes ici. Euh, Est-ce que vous restez sur la place vous, vous dormez où concrètement Pour vous, euh, physiquement, euh, comment ça se passe, euh, votre vie ici depuis 11 jours Est-ce que vous êtes suivi par un médecin pas Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Je bois 2 à 3 bouteilles d'un litre et demi par jour. En ce qui concerne mon logement, je suis donc euh, pour l'instant hébergé chez un, une, une gilet jaune de Suisse qui habite pas très loin. Tant que je peux bouger, je le ferai comme ça. Mais après... Euh, quand le, la santé sera, aura périclité, que je ne pourrai plus supporter les transports, que j'aurai du mal à marcher, on, on va chercher une solution pour que je reste sur la place des nations. J'ai essayé de le faire le premier soir, c'était infaisable. Euh, c'était infaisable. Donc euh, il faut s'organiser pour faire ça parce que ça ne se fait pas comme ça et la grève, elle était un peu pas très prépa préparée. Comme tout ce que je fais, je fais avec le cœur et par des coups de tête, et donc euh, la préparation n'arrive pas à suivre l'avancée de mes revendications. Mais même tout à l'heure, je vous ai quand même croisé avec euh, un, un avocat local, ainsi qu'une qu personne d'une ONG, il enfin, y a quand même des gens qui viennent vous voir, encore une fois, hier soir, il y avait pas mal de personnes aussi. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire un dernier mot à ce propos, mais aussi sur l'issue Parce que c'est ça qui est, qui est important, vous êtes en grève de la faim, c'est le 11e jour, comment vous vous sentez c'est la deuxième question, comment vous, vous sentez et comment vous imaginez l'issue de ça Pour conclure. J'ai fait un appel à tous les médias nationaux et même internationaux pour venir me donner un peu de droit de parole pour que le président de la République euh, comprenne que ben, même s'il censure la, la presse française, euh, il ne censurera pas les autres presses qui vont parler de moi. Ensuite, euh, oui, j'ai eu un peu de visite, mais. Euh, ça n'aboutit pas vraiment pour l'instant. On plante des jalons, comme le CICR, tout ça. Je plante des jalons de partout. et Les gens sont intéressés par mon histoire. En ce qui concerne l'issue, ben, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Pour cette cause, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Et euh, la seule chose qui me fera changer, c'est euh, que le président de la République accepte de me recevoir. Eh bien merci à vous Petit Jean pour le témoignage et à plus tard j'espère dans de meilleures conditions. Je te remercie beaucoup. Et voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce moment particulier t'aura plu, t'aura intéressé, en tout cas on en sait un peu plus sur Petit Jean et ce qu'il est et pourquoi il est là. Dans tous les cas, une date est à retenir, celle du 31 août prochain, ici même, euh, à Genève, place euh, des Nations, devant l'ONU et autour, parce que ce jour-là s'organise une grande manifestation, gilet jaune, française, qui va donc relier la France à l'ONU euh, par une chaîne humaine. Donc euh, toutes les informations, l'heure et tout ça, euh, sous la barre de description de la vidéo. Moi, je te dis encore une fois merci d'avoir suivi la vidéo et euh, si tu apprécies le contenu de la chaîne, bien évidemment, pense à laisser euh, quelques pouces bleus, des commentaires et pourquoi pas venir t'inscrire sur Tipeee.com. Salut